Y'a pas de vous êtes bien encore, on se en retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour en France, le retour à Lyon, let's go baby, je suis très heureux de vous retrouver, d'être rentré dans ma hometown, de re pouvoir faire une vidéo avec mon joli décor qui n'est pas encore complété, il manque un truc en haut à gauche, mais globalement il est quasi complet. Pour l'angle de caméra, il est peut-être un peu bancal, peut-être un peu trop haut, voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il est un peu trop haut, je verrai pour le réabaisser là, mais je vous cache pas que je suis pressé, je suis pressé, pourquoi Tout simplement parce que la vidéo de dimanche est prête, la vidéo de la est prête, mais j'ai rien pour ce soir et pour la simple et bonne raison que je viens d'être appelé en urgence pour participer à Lord of Warzone ce soir, ok Ce sera de 19h à 22h sur ma chaîne Twitch, je suis avec Saxi, Falls de la Apex et euh, Anil, voilà, donc on va essayer de s'en sortir le mieux possible. Mais en attendant, moi je sais que vous voulez votre petit contenu, hein. 36 vidéos en 35 jours, avec elle ça fera 37, c'est quand même assez impressionnant. Donc aujourd'hui on va aller sur Cold War après ma petite vidéo Warzone, donc d'ailleurs je vous remercie parce que vous avez apporté beaucoup de soutien. Bon, bah écoutez le petit décor fait très très chaud au cœur, hein. je crois que Lyon joue au moment où vous regardez cette vidéo ou alors ce soir-là. Donc quand vous regardez cette vidéo, s'il si est samedi 23h passé, si Lyon a perdu contre Nice et de surcroît, surcroît a pris un but d'Amingouri, sachez que je vais me sentir très très mal. Bref, le retour en France, c'est acté. Allons maintenant in-game, c'est parti. Let's go, baby Let's go, let's go, c'est parti, je suis avec ma nouvelle belle gosse. Je suis avec ma nouvelle arme favorite. Allez, dégage, monsieur Qu'est-ce que tu viens faire, là Qu'est-ce que tu viens faire Genre, tu viens rocher Zach Je suis ton chien ou quoi T'as cru que t'étais qui, mec Alors, du coup, les gars, vraiment, l'emblème de cette vidéo... Enfin, le... le, le, le Comment dire la, la, la phrase clé de cette vidéo, ça va être « ça quel plaisir !» Alors, pas « ça quel plaisir !» Parce que le compte du ministère des Sports... L'a dit et s'est vu vraiment reprendre par quelques mecs sur internet en mode Ouais le compte du ministère des sports qui tweet ça c'est pas très cool euh, Vraiment Alors, on en On s'en bat un peu les couilles tu vois Non c'est ça quel plaisir parce que je suis très content D'être rentré en France les gars Je suis content d'être rentré en France Je suis content de retrouver mon décor Je suis content de retrouver mes potes Je suis content de retrouver ma mère Je suis content de retrouver euh, ma co Je suis content de retrouver la Mac 10 suis... Je suis content de plein de trucs, vous voyez Là, je suis content Là, je bend Et moi, quand je suis content, j'hurle comme un animal Parce que c'est tout ce que je sais faire, frère C'est ce que nous, les hommes, on sait faire On hurle comme des gros mongols Non, c'est pas vrai Oula, là, dommage. Là, si je lui avais mis, ça aurait été beaucoup trop du lourd. La Mac 10, c'est vraiment l'arme du moment. Je vous ai fait une vidéo dessus. Et en fait, en faisant une vidéo dessus, le, enfin, le moment où j'ai fait ma vidéo, j'avais pas encore la classe idéale. Et là, j'ai la classe idéale. Bon, ben voilà, il y a 50 dans la tête. On a un petit camo stylé dessus. Euh, maintenant, j'ai la classe idéale qui m'a per permis de réduire son recul. Après, il y a deux façons de la jouer. Soit tu la joues en mode noscope gros gogol, c'est totalement faisable. Donc tu colles les mecs et tu vas mettre des noscopes de gros gogol. Bon bah au niveau du titre et de la description du style de jeu, c'est assez facile à réaliser. Ou alors tu la joues comme Zack. Tu la joues de manière optimisée pour enlever un peu de recul et pouvoir viser et, et effectuer certains longshots. shots. J'allais dire comme ça, ça aurait été trop stylé que je mette le long shot à ce moment-là. Ça aurait été trop stylé. Bon malheureusement. Non, non, mon Oh, ça aurait été magnifique que je prenne 6 kills. Bah non, monsieur Stoner, hein, monsieur Stoner, bande de bourrin Le viseur laser sous l'arme a créé des carrières à certaines armes de bâtards qui avaient des défauts au corps à corps. C'est grave, vraiment. Le viseur sous l'arme, c'est un des trucs les plus problématiques de ce jeu. Sauf que ça, vous le comprendrez quand vous comprendrez la méta comme moi. Non, c'est un jeu de jeu le mec. Donc en vrai, vraiment, ça me fait plaisir de jouer avec cette petite Mac 10. Elle envoie du lourd, même sur Warzone. Elle envoie du lourd. D'ailleurs, merci, hein, SO, à tous les frérots qui ont regardé la vidéo Warzone d'hier. Ça m'a fait plaisir. D'avoir votre soutien même sur ce truc alors que j'en ai pas fait depuis longtemps, c'était très important pour moi vraiment croyez-moi. Il y a des choses elles sont importantes pour moi, ça se trouve elles sont insignifiantes pour vous mais ça représente quelque chose à mes yeux. Bon, je peux pas trop contester avec cette vie donc on va hop. Ah dommage il avait aussi la petite mc 10. Donc euh... oui la petite McDis est devenue méta j'ai souvent critiqué les armes qui sortent en disant qu'elles changeaient pas grand chose au final bah là au final bah ça change des choses elle est très très utile. elle est Tu crois ça Il m'a mis trois balles J'ai pris des... <rire> J'ai pris une balle à côté. Attends, hop, tac. Attendez. Monsieur Ça va venir ici. Oh monsieur Qu'est-ce qui se passe Attendez, attendez. Oh non Si j'avais eu ça aurait été magnifique, la petite série de 4, let's go Donc oui, la MAC-10 est entièrement rentrée dans la méta et je pense même qu'elle mérite limite un petit peu un air parce que au corps à corps, elle est limite plus abusée qu'un qu fusil à pompe et permet vraiment de mettre trop trop de dingueries à mon sens. Après, c'est cool d'avoir une arme euh, intégrée qui est sympa, quoi. Tu vois, pas une arme qui sert un petit peu à rien. Même la âge j'ai vu que sur Warzone, elle avait une certaine utilité. Après, les méta de Warzone et du multi, euh, tu vois, sont tellement différentes qu'il y a des choses qui peuvent être utiles sur Warzone et inutiles euh, en multi et inversement. C'est bien, ça, hein vraiment, ça fait plaisir de voir des gens avec ce gameplay. Bon, 18-8, on n'est pas trop mal. On va essayer de faire encore mieux parce que c'est quand même assez moyen. On va, pas, on va pas se mentir. Hop, on va rusher. Attends, c'est un monsieur avec une, un gros lance-grenade, là. Raise. à ah, 25-15. What Bon, je me demandais aussi comment il m'avait eu, mais en fait, monsieur, on fait ses défis. Hop, venez là. Ok, le petit double pour Zach le petit trip pour Zach peut-être. Vous avez vu Zéro recul sur mon mec 10. Il ah, y en a un, mais il y en a un léger. Il y en a un, un, léger, mais faut quand même avoir du shoot, hein. Attention, il y en a à droite, là. On a les taffés On les taffe, mec Tu vois, là, c'est les travaux Je recule en arrière. On reprend le MAC-10. Là, on les a taffés vénère. Oh, je me suis tué et on les a taffés vénère. Oh, rentrer dans le point, là Oh là là, on perd 10 points gratuits parce que mes alliés sont sortis du point sans aucune raison. Qui okay, est quand même assez lunaire à mon sens. Hop là, let's go, série de 7, ok, Nous, moi aussi j'ai mon patateur. Hop, voilà. Moi aussi je sais faire Oh, il y en a dans mon dos ou quoi Faut que je fasse attention. Je vais canner bêtement, je vais canner bêtement alors que c'est trop trop important ce petit truc. Je vais bientôt avoir mon streak les gars, je vais bientôt avoir mon streak série de 10, let's go, le harp. Non, non Oh pas que je meurs. En fait, il a eu son spawn protection. Oh, j'ai encore pris le kill, mec, je suis monstrueux. Regardez-moi ça Vous avez des gameplays comme ça sur YouTube souvent Non Tellement que je peux même pas vous raconter des histoires Aujourd'hui je voulais vous raconter plein de trucs Ça a quel plaisir J'ai la meilleure mère du monde En rentrant, elle m'a préparé un plat chaud dans un Tupperware récupéré pour pouvoir manger après une longue journée de 10 heures de voyage, tu vois Comme ça avec Maï, on était bien, on avait des pas de poulet curry, frère Ça c'est euh, les skills qu'il y a que les mamans qui savent faire, les villes personnages comme Zach, nous on sait pas faire, nous on sait juste profiter de ces trucs. SOMA Daron, trop gentil, SOV aussi, faut plus insulter les daronnes. Faut pas, faut pas, il faut leur euh, donner du respect Voilà, euh, c'est cool et c'est pas bien de voler Non ça va c'est le mec Le roi des lieux communs hein. Voler c'est mal, être gentil c'est cool, bon Avec ah, Zach vous apprenez des choses Non plus sérieusement cette Magdis me fait plaisir Et ce soir on va essayer de représenter les frérots Au tournoi Warzone Lord of Warzone, sachant que j'avais déjà fini deuxième à deux points. Et croyez-moi, quand tu finis deuxième à deux points, t'as envie de mettre les deux doigts dans la prise électrique. Bah ce soir, j'espère que je serai heureux. En plus, j'ai prévu à Mai, je lui ai promis que je lui ferai une commande sur Mango Outlet si je gagnais ce soir. Donc vraiment, venez soutenir Lord of Warzone ce soir, parce que ça va être très très cool. Par contre, il y a quelques personnes, vous êtes un peu des comédiens. Dans, dans mes abonnés, il y a ce qu'on appelle des bandeurs de Hesse. Vous savez, c'est quoi les bandeurs de Hesse C'est les mecs qui glorifient la Hesse. Et glorifier la Hesse, bon, c'est pas si horrible que ce que certains veulent dire, tu vois. Mais la glorifier, comment certains... Le fond ça me fume. Genre, j'ai eu des bonhommes qui m'ont dit quand même, donc j'ai tué la machine de guerre, il doit pas être trop déçu. 36-11, let's go! Il y a des mecs qui m'ont dit en commentaire YouTube, ça m'a fumé quand ils m'ont dit ça. Il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, zinc! Hein, que... <rire> oh bah super, attention. Ah, bah, son gameplay à lui, il est bien. Hein. Attends, attends, attends, regardons ça. Je, je, je juste voir la killcam finale. Oh bah, <rire> oh mon dieu la saloperie, dit-il après avoir joué au Mac 10. Oh mon dieu la saloperie! <rire> la stoner full. <rire> la stoner full noscope. Attention la gueule. Donc il y a quand même des mecs qui m'ont dit Ouais, Zach, ton papier peint estonien nous manque. Fuck le décor. Nous on reveut le papier peint estonien. Tout ça. Ah les bandeurs de Hess que vous êtes là. C'est bien le. Il est cool. Il est cool le papier peint euh, estonien. Je comprends que vous avez pris l'habitude de voir que ça. Mais la vie de ma mère m'adopte. Mon décor il est meilleur. Mon décor il est meilleur. Il est meilleur que ce fucking papier peint. Ok, donc vous n'allez pas me casser les couilles avec ce truc au point où vous allez. À me le refaire racheter, hein! Moi, j'aime ce que j'ai derrière, j'ai investi pour ça, donc me faites pas croire qu'un vieux truc de Airbnb c'était mieux, ok, s'il vous plaît? Bon, plus sérieusement, merci à vous les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, mettez un petit like, ça me ferait vraiment très très plaisir, et je vous dis à la prochaine les amis, demain surtout pour Z-Story! Bisous!